Au sommaire de ce nouveau numéro d'Afro-Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kemi Seba se penche sur la Côte d'Ivoire. À trois mois de la présidentielle d'octobre 2020, quelle stratégie pour le président Lassane Ouattara alors que les cartes sont rebattues depuis le décès inopiné de son poulain et Premier ministre Amadou Gonkoulibaly dans la seconde partie de l'émission, Kémi Seba revient sur le déboulonnage de nombreux statuts à travers le monde, des actions symboliques dans le sillage de la mort de George Floyd contre des monuments rappelant des figures du passé colonial ou de la traite négrière. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et du déboulonnage des statuts de personnalités liées au passé colonial et à l'esclavage. À quoi cela renvoie, nous le verrons dans ce numéro avec Kemi Seba. Kemi Seba. bonjour. Bonjour, mon cher Flavien. Depuis la mort subite du Premier ministre Amaru Goncolibali, le RHDP est à la recherche d'un candidat pour les élections présidentielles. Va-t-on vers un troisième mandat pour Alassane Ouattara Mon très cher Flavien, la question que l'on peut se poser, et que je pense tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices se posent, c'est est-ce que véritablement le RHDP cherche un candidat pour les élections présidentielles ou depuis le départ, le RHDP avait déjà son candidat tout trouvé. Alors, en Et pour répondre à cette question, comme j'aime le faire de manière générale, on va essayer d'aller dans la genèse un petit peu de cette euh, crise politique ivoirienne que nous connaissons aujourd'hui, cette crise électorale, quelque part. On peut parler de crise au sens que... ou de théâtre, tout dépendra de quel côté du Manche on se place, parce que euh, Évidemment, si le RHDP cherche un candidat, c'est que le candidat qui avait été désigné par le président Alassane Draman Ouattara a euh, malheureusement euh, nous a acquitté, a perdu la vie. d'accord. Il y a quelques temps de cela. C'était un, je n'ai pas peur de le dire, un adversaire politique. Il a contribué à mon expulsion de Côte d'Ivoire par rapport aux mobilisations anticolonialistes que euh, nous organisions un peu partout en Afrique. Mais euh, dans la tradition africaine, on respecte les morts. Et donc, par conséquent, quel que soit mon degré de détestation politique pour ce dernier, je dis paix à son âme. On y passera tous. Mais ce qui est le plus intéressant en termes de réflexion à avoir, c'est que ce Amadou Gon Koulibaly, donc, ancien Premier ministre et lieutenant extrêmement fidèle de Ouattara, ingénieur de formation qui a été conseiller. Euh, qui est rentré dans le cabinet d'Alassane Ouattara dès les années 1990, euh, lorsque celui-ci était Premier ministre sous Oufouet Boigny. Ce dernier a gagné plus que jamais au fur et à mesure que les années sont passées, la confiance de ouattara Très rapidement, il est apparu qu'il avait de très gros problèmes cardiaques. Il a notamment subi une transplantation cardiaque en France, à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, d'accord, en 2012. 2012-2020, ça nous fait quand même comprendre que ce n'est pas en 2020 qu'on a découvert que le candidat prétendument désigné par Ouattara pour les élections présidentielles était en très mauvais état. Et comment voulez-vous être à la tête de l'État si vous-même, sur le terrain de la santé, vous êtes en très mauvais état C'est une question de fond que l'on peut se poser si l'on veut rentrer dans le cadre de la rationalité. À part, si on comprend peut-être qu'on est dans un théâtre à ciel ouvert, d'accord, en ce qui concerne la scène politique ivoirienne. Parce que certaines mauvaises langues disent... Avec force, avec simplicité, et d'ailleurs dans la rue, dans les rues d'Abidjan, c'est le surnom qu'on donnait à M. Gon Koulibaly, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. La rue l'appelait pousser, démarrer. Pourquoi pousser, démarrer Parce que systématiquement il avait des malaises cardiaques, et puis on le redémarrait pour qu'il puisse remarcher. Pousser, démarrer. Ça aurait pu être le nom d'une danse, que Dieu me pardonne, nous ne nous, nous moquons pas des morts, mais nous constatons quand même que si la rue... Ivoirienne, de surnommer poussé des marées, c'est que tout le monde était conscient que cet homme allait tôt ou tard avoir un malaise grave. Et le premier à être conscient de cette situation était M. Alassane Draman Ouattara, qui lorsqu'il le choisit, sait pertinemment qu'en cours de route, ce dernier peut mourir et donc laisser place à un autre individu qui prendrait peut-être les rênes du pouvoir que ce soit lui ou un autre, puisque dans la nouvelle constitution, juste pour terminer, il y a la notion de vice-président qui est présente. Je précise aussi que nous parlons conditionnel, rien ne nous dit que qu'Alassane Ouattara va se présenter lui-même, même si tous les indices concordent à cette réalité-là, mais il n'en demeure pas moins que quel que soit le candidat qu'il choisira, l'objectif d'Alassane Ouattara est de maintenir sa main sur les rênes du pouvoir, plus que jamais. Il s'est présenté comme un démocrate aux yeux du monde, alors qu'en réalité, le règne de Ouattara, depuis sa genèse, depuis son commencement, est un règne par les armes, un règne par le mensonge. Il illustre à la perfection ce que René Guénon, le métaphysicien, le célèbre métaphysicien français, est présenté comme euh, l'affre de la modernité. La modernité, dans son acception métaphysique, c'est le royaume des valeurs inversées. Ouattara a gagné par la trahison, a gagné par le mensonge, la duplicité, le vol, le viol aussi, disons les choses telles qu'elles sont. La corruption Quand je dis le viol, c'est le viol d'un certain nombre de ses milices sur un certain nombre de femmes, même s'il y a eu des viols, malheureusement, de part et d'autre dans cette guerre dramatique. On doit aussi être capable de le dire pour être dans le juste milieu en termes d'exactitude de, euh, d'information. Et donc... Ce Ouattara, le traitement des élections, l'aide de la communauté internationale, qui en, en réalité signifie la communauté occidentale, qui l'a placé alors que ce n'était pas forcément la voix du peuple. Il a exilé, il a poussé ses propres frères d'accord, à être présentés et incarcérés dans les géoles de la CPI. Il y a quand même, à un moment donné, des questions à se poser sur la, le sérieux et la crédibilité que l'on peut accorder à cet homme politique qui se présente comme... Le, le garant des voix du peuple, mais qui est en réalité le garant de la communauté occidentale en Afrique. Camille Seba, vous parlez de stratégie du président Ouattara, mais comment vous appréciez le timing qui se trouve un, un peu trop juste Est-ce qu'il a dû prévoir tout ça Nous, nous disons de manière très simple, c'est ce que j'énonce de manière claire, c'est que euh, depuis 2012, tout le monde sait que Gon Koulibaly avait des problèmes cardiaques extrêmement importants. Transplantation cardiaque, ce n'est pas petit, comme on dit dans les rues africaines. Et lorsque on présente un candidat à une élection présidentielle, on sait qu'une élection présidentielle est la période probablement la plus stressante mmh, tout à fait. dans un combat politique. Parce que c'est le moment où vous donnez les coups et où vous en recevez. C'est le moment de toutes les tractations. C'est le moment où jour et nuit, vous êtes dans une complexité ah, et dans, oui. une, dans un dépassement physique. Qui, qui, qui, qui, qui viole toutes les règles quelque part, qui froisse toutes les règles de l'entendement. Et lorsque Ouattara impose son poulain, d'accord, dans ce cadre électoral-là, alors qu'il le sait extrêmement diminué et fatigué, c'est de la perfidie politique, et c'est le symbole de ce qu'est Ouattara, même avec son entourage. Même avec son entourage, Ouattara, araigné par le mensonge, araigné par... L'arnaque a, ré... a régné par la duplicité. Mais rappelons quand même, il est important de souligner que des personnes comme Daniel Kablan Duncan, qui jusqu'à preuve du contraire était le vice-président de la Côte d'Ivoire, a pendant longtemps, parce qu'il servait Ouattara, été persuadé par ce dernier qu'il allait recevoir l'onction pour être nommé candidat à l'élection présidentielle. Il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte que Ouattara lui avait menti. De la même façon, Marcel Amontano, ministre des Affaires étrangères, a démissionné pour se présenter aux présidentielles, alors que c'était censé être un fidèle de Ouattara, mais parce qu'il a constaté que Ouattara l'avait driblé pendant des années en lui faisant miroiter un poste qu'il n'allait pas lui donner. Et de la même façon, Draman Ouattara a été aussi dans cette logique de placer un mort-vivant, excusez-moi le terme, mais c'est le cas de le dire, quelqu'un qui était plus proche de la mort que de la vie, de le placer dans une course qui allait accélérer son rythme cardiaque, qui allait le mettre dans une position de stress extrême, et il était évident que même s'il passait le cadre de l'élection présidentielle, il n'allait pas pouvoir aller au bout de son mandat, toute la rue ivoirienne le savait. Et donc ça nous plonge dans le machiavélisme du président Ouattara et de son épouse, madame Nouvian, qui depuis le départ ont été toujours dans ce truquement d'information, dans ce trucement électoral, dans cette corruption endémique et dans cette duplicité vis-à-vis -vis même de ses propres partenaires. Observons le Ouattara d'aujourd'hui. Ouattara, toute la cour qui l'a amené au pouvoir, est une cour qui pour la plupart, à part quelques fidèles toujours attirés par les millions, euh, si ce n'est plus, peut-être même de France CFA, Bon nombre de ses fidèles se sont éloignés de lui parce que, à un moment donné, à force de marcher avec le diable, on finit par brûler dans les flammes. C'est le cas de le dire. Et je, de, je tiens à une petite révélation qui illustre mon propos. Ce n'est un secret pour personne que euh, j'ai de nombreuses relations et on, on veut, euh, comment dirais-je, alerter la population sur ce terrain-là pour ceux qui ne le sauraient pas. Je parle avec bon nombre de gens de la galaxie patriotique, ce n'est pas un secret parce que tout ce qui est du principe de la souveraineté, c'est un principe dans lequel le panafricanisme se reconnaît. Et donc j'ai eu de nombreux échanges avec madame Simone Bakbo ce n'est pas un secret, d'accord, et avec des gens de la mouvance de monsieur Blégoudé ce n'est pas un secret non plus, mais fait plus surprenant, certaines personnes du camp Ouattara qui se sont rendues compte du drame qu'était la Ouattari, on va l'appeler comme ça, avant la fin de leur vie, ont aussi été dans une tentative de revenir dans la voie de la raison. Et je vais vous faire une révélation, Watao, Watao, seigneur de guerre, disons les choses telles qu'elles sont, criminel au regard de la loi, criminel politique qui a tué des gens, qui, sous ses ordres, a assassiné un certain nombre d'Ivoiriens. Watao, lorsqu'il était au Maroc, a tenté de rentrer en contact avec moi, d'accord, je le dis de manière très claire, par le biais d'une personne, d'une amie que l'on avait en commun, d'accord Il avait été exilé après des problèmes avec Ouattara, avec, avec Draman Ouattara, et il a passé ce message, cette information, selon laquelle il regrettait profondément, et Dieu est témoin de ce que je vous dis, regrettait profondément de s'être laissé entraîner dans cette voie sans issue et dans cette voie de corruption, de meurtre, comme il l'avait fait en marchant aux côtés de Ouattara et il comprenait au fur et à mesure qu'il s'informait sur les programmes et l'information politique que nous diffusions. Il suivait beaucoup nos programmes, mes interventions, etc. Et il déclarait qu'il se rendait compte avec le temps qu'il avait été complètement manipulé et désinformé. Pourtant, c'était un aîné par rapport à, à, à ma petite personne. Et tout ça pour terminer, je conclue par là, pour rappeler que la stratégie Ouattara dans la vie politique ivoirienne, c'est la stratégie par laquelle l'oligarchie occidentale a toujours réussi à nous instrumentaliser et nous diviser, mentir aux uns, mentir aux autres, promettre aux uns ce qu'on ne leur donnera pas par la suite, même aux proches, d'accord Et faire en sorte que tout le monde puisse être en ébullition dans les mauvaises directions pour que le mal puisse continuer à prospérer. Ouattara est le symbole de la déchéance ivoirienne, le symbole du matérialisme, Importés, d'accord, au détriment du principe fondateur, des principes fondamentaux de l'ontologie africaine. Il y a des réflexions à se poser sur ce terrain-là. Camille Seba, merci pour euh, toutes ces euh, révélations. Nous sommes au terme de cette première partie. Nous allons donc aborder le déboulonnage des statuts, des personnalités liées, on va dire, au passé colonial et à l'esclavage. Nous abordons cela tout de suite avec Camille Camille Seba, on a observé depuis euh, quelques temps le déboulonnage de statuts de personnalités liées au passé colonial de l'Afrique et à l'esclavage. Que se passe-t-il en réalité Quelle est votre réflexion sur le sujet Alors, mon très cher frère Flavien, lorsque l'on parle du déboulonnage de statuts, il est important toujours, comme on le fait de manière régulière, de contextualiser les événements présents dans un espace-temps beaucoup plus long. Parce qu'en effet, penser que le déboulonnage de statues est un phénomène nouveau serait méconnaître ou oblitérer les parties antérieures de l'histoire. Lorsque l'on revient ne serait-ce qu'au siècle dernier, avec l'effondrement notamment du mur de Berlin, on observe dans l'histoire qu'un certain nombre de statues ont été déboulonnées. De la même façon, lorsque l'on observe la mort de Saddam Hussein, à sa mort, les statues de Saddam Hussein en Irak, ont été déboulonnés. Oui, De la même façon, en Iran, lorsque euh, l'ayatollah Roménie est arrivé au pouvoir, les statues du Shah d'Iran ont été déboulonnés. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau et uniquement circonscrit à la réalité africaine ou afro-diasporique. C'est un phénomène global, historique, qui rappelle ou qui signifie que les populations veulent passer à un autre cycle Et ça, ce sont des questions de fond que l'on doit entendre sur ce genre de réflexion. Mais il y a en effet une exception particulière en ce qui concerne la situation de ce XXIe siècle et le déboulonnage des statuts euh, d'esclavagistes, parce que c'est un phénomène nouveau au sein des populations africaines et diasporiques qui, pendant très longtemps, ont laissé ce genre de choses se faire. Et donc, si vous le permettez, on va euh, essayer de cartographier les différents endroits où ce déboulonnage de statues ont eu lieu et les analyser en fonction de leur environnement. Lorsque l'on observe les choses, on se rappelle que, parce que récemment on a, on a vu des statues déboulonnées, notamment en Martinique, avec des jeunes frères euh, et sœurs euh, valeureux, pour lesquels euh, j'ai une profonde affection, qui, euh, et des moins jeunes aussi, parce qu'il y avait des gens de tout âge qui ont contribué à cette démarche-là, euh, donc en 2020, mais bien longtemps avant ces événements, jusqu'à preuve du contraire, en 1991 à Fort-de-France, une statue de Joséphine, la femme du criminel de guerre, du criminel Napoléon Bonaparte, un criminel, un meurtrier, un esclavagiste pour les populations africaines, mais qui est un héros pour euh, l'Occident, notamment pour la France. Ça aussi, ça mérite euh, un débat, une question de fond en ce qui concerne la thématique qui est de quel côté du Manche on se place. Les héros des uns sont les bourreaux des autres, et les résistants des uns sont les terroristes des autres. C'est tout dépend toujours de quel côté du Manche on se place dans l'histoire. Eh bien, donc, euh, lorsqu'en 91, cette statue est renversée, c'était pour protester contre quoi Contre le rétablissement de l'esclavage qui avait été effectué en 1802 par le criminel, donc par l'esclavagiste, par le suprémaciste Napoléon Bonaparte. Et donc, aujourd'hui encore, dans des endroits comme les Antilles, les Caraïbes francophones notamment, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, un certain nombre d'actions, on n'y prend pas grandement puisqu'on a lancé sur le continent africain le mouvement de déboulonnage des statues et visant à rebaptiser les rues qui portent de noms de colons ou de personnes esclavagistes sur les terres africaines. Donc on est partie prise clairement dans cette situation, mais ça ne nous empêchera pas d'aller vers l'objectivité. Lorsqu'aux États-Unis, il y a ce déboulonnage de statut, il faut préciser une chose. Certains ont dit « Non, on ne, on ne raye pas l'histoire. Euh, ça fait partie de l'histoire, on doit l'assumer. » Mais il y a un problème fondamental. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Toujours. Ouais. Mais les États-Unis, ce n'est pas un terrain euh, qui est le terrain originel des Caucasiens qui y vivent. Les Caucasiens sont des arrivants aux États-Unis. Ce n'est pas leur terre originelle. Ils sont arrivés, ils ont fait en sorte d'asphyxier, d'assassiner... Euh, ou d'assujettir les Indiens, de les pousser à s'assassiner les uns et les autres, d'accord Il faut qu'on dise aussi les choses très clairement. Et lorsque maintenant un mouvement contestataire, quel qu'il soit, qu'il soit instrumentalisé ou pas, va dans le sens de déboulonner les statuts, dans un pays comme les États-Unis, c'est quelque chose qui a du sens parce que les statuts des caucasiens néo-arrivants qui ont colonisé les Indiens, qui ont esclavagisé les Africains qui étaient déportés, ils n'ont pas forcément de légitimité à avoir leur place en tant que monument historique de cette nation. Et donc, dans une nation déliquescence, dans une civilisation qui est en train de tomber, il n'est pas surprenant que, en effet, ces statues soient déboulonnées. Et ça ne nous choque pas en tant que tel, ça a son sens historique. Du côté outre-Atlantique, on parle de décommémorer. Et la décommémoration est une commémoration en elle-même. C'est le refus de la suprématie du meurtrier et c'est la défense de celui qui a été, ou de celle qui a été opprimée. Ça mérite une réflexion euh, idéologique de fond. Dans d'autres endroits, comme les Caraïbes, c'est le même phénomène. Les Occidentaux sont venus, d'accord Et les, les oligarques de l'époque, les négriers de l'époque, ceux qui sont toujours forts en business de manière générale, d'accord Qui peuvent tout vous vendre, et y compris vendre des humains, ils se reconnaîtront. Eh bien, ces derniers arrivent assujettissent les Arawaks ou les populations originelles sur place, déportent les Africains, d'accord, volent, violent, c'est le cas de le dire, force notre population à travailler gratuitement. Et donc lorsque les descendants de notre population décident de se rebeller contre justement euh, la célébration, la commémoration de ces meurtriers, dans un espace où ils sont en plus majoritaires, parce qu'on doit le dire, ils sont majoritaires, dans les Caraïbes ou même euh, euh, du côté de la Réunion en tant que telle. nos populations sont majoritaires, elles ont tout à fait le droit de déboulonner des statuts qui ne respectent pas leur souveraineté intellectuelle, morale, psychologique et historique. Pour ne pas dire bien évidemment politique. Dans un continent comme le continent africain, de la même façon, nos populations ont le droit à la souveraineté politique, ont le droit à la souveraineté économique, et donc ont aussi le droit à la souveraineté historique et leur souveraineté dans l'espace public. Et donc, voir le nom de criminel comme De Gaulle, parce que De Gaulle est un héros pour les Français, mais ce n'est pas un héros pour nous, disons les choses là aussi clairement, on a le droit d'enlever ce nom et de mettre le nom de nos héros. C'est un droit éternel pour toute population qui se respecte. Maintenant vient le cas de l'Europe. Qui est un cas beaucoup plus particulier, qui est la maison des Caucasiens en tant que tel, qui est la maison de, mère de leur civilisation. D'accord Il y a eu aussi ce mouvement euh, beaucoup moins actif que dans d'autres endroits, mais visant à déboulonner les statues. Alors souvent, ce sont des actes iso isolés. Ça dépend. En France, notamment des actes isolés, mais par exemple en Angleterre, il y a eu des manifestations où des noirs, des blancs et autres ont détruit ces statues. Là, il y a une réflexion de fond et un débat interne au sein de, de la contestation vis-à-vis -vis de ces symboles coloniaux il y a un débat interne qui se place parce que certaines personnes disent et j'en fais partie que l'Europe n'est pas la maison des Africains et il y a certaines personnes qui pensent que rester en Europe parfois on n'a pas le choix et donc il faut une tolérance et une organisation communautaire pour ceux qui n'ont pas d'autre choix mais rester en Europe n'est pas la meilleure voie pour les afro-descendants et dans une civilisation qui est en train de tomber dans une maison qui est en train de brûler la meilleure chose à faire, ce n'est pas de détruire les symboles coloniaux dans la maison qui est en train de brûler, mais c'est de quitter cette maison et s'en séparer, et donc laisser les symboles coloniaux de cette maison qui symbolise de toute façon le meurtre, l'oppression pour nos populations. Il y a un courant de pensée qui estime, et j'en fais partie, et j'en suis peut-être l'une des voix euh, les plus audibles sur ce terrain-là, il y a un courant qui estime que nous ne voulons pas changer la maison des autres. Nous voulons d'abord reconstruire notre maison. Nous ne voulons pas forcer les autres à comprendre dans leur maison qu'ils sont nos oppresseurs parce que leur héros, c'est leur héros. Leur civilisation s'est bâtie en assassinant aux quatre coins du monde. C'est une réalité. Et en asservissant aussi leur propre population, leur propre prolétariat. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la majeure partie du prolétariat occidental, elle-même, a subi la persécution, d'accord Les affres de cette persécution de l'oligarchie occidentale. Donc il y a... Je pense un débat interne, d'autres disent non, c'est chez nous, on a aussi le droit de déboulonner les statuts euh, dans ce pays, mais moi je pars du principe que Colbert est un homme géant pour la France, c'est un criminel pour nous. Et s'il y a des noms de Colbert en Afrique, on doit les brûler, on doit, on doit les détruire, on doit les enlever. Mais Colbert chez eux, Napoléon chez eux, je ne vais pas pousser les Occidentaux à avoir honte de Napoléon, c'est leur héros à eux. Mais c'est un esclavagiste et un criminel pour nous. Alors Camille Seba, aujourd'hui avec le tout que vous venez de faire, quelles sont les, les perspectives après tous ces mouvements de, de déboulonnage. Les, les perspectives, c'est qu'il faut toujours se rappeler que ces mouvements arrivent à une période particulière, à une période d'exaltation médiatique, sur médiatisation d'ailleurs, de ces mouvements tels que Black Lives Matter, etc., etc., qui euh, viseraient, soi-disant, à faire comprendre au monde occidental la souffrance euh, de notre peuple. Moi, je vais vous dire les choses très clairement. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que... Euh, nous avons besoin de faire comprendre aux autres notre souffrance. Ce qui compte, ce n'est pas la compréhension des autres. C'est que nous comprenions nous-mêmes que nous devons changer par rapport à l'état dans lequel nous nous trouvons. Et donc, par conséquent, les perspectives, elles sont claires, nettes et précises. Il va arriver un moment donné où, dans le mouvement anticolonial, parce que dans le mouvement anticolonialiste, il y a ce que l'on appelle les souverainistes, qui pensent qu'on doit agir dans des espaces géographiques où nos populations sont majoritaires. Et il y a ce que l'on appelle les décoloniaux qui veulent changer, qui veulent décoloniser l'espace public dans une maison qui n'est pas la leur. Moi, je pense qu'on va arriver dans ce monde de globalisation qui est opposé, où les globalistes sont opposés quelque part aux souverainistes. on va arriver à un moment où le courant des souverainistes prendra le dessus. Parce que les, les histoires, comme en France, par exemple, on a, on a enlevé le nom d'un apôtre de la colonisation, et on l'a remplacé par Rosa Parks. Mais Rosa Parks aux États-Unis, ce n'est pas en France. C'est-à-dire que la globalisation est en train elle-même de rentrer dans une forme caricaturale, poussant quelque part les populations autochtones occidentales, elles-mêmes, à la colère dans une lutte horizontale contre les populations euh, euh, africaines, d'accord En faisant croire que le problème, c'est elle, alors que c'est l'élite qui est au-dessus, qui exalte les différentes émotions des uns et des autres, sans qu'elle-même soit remise en question, alors que c'est elle-même qui est derrière l'esclavage, qui est derrière la colonisation, beaucoup plus que le prolétariat, que celui-ci soit d'une couleur ou d'une autre. Merci beaucoup, Camille Seba, On a toujours du plaisir à vous, à vous entendre, nous parler euh, de l'histoire de, de nos peuples, de, nos, euh, de notre civilisation et de ce que nos, nos, nos aïeuls ont vécu dans le temps. Aujourd'hui, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, des élections présidentielles et du déboulonnage de statuts de personnalité liés justement à ce passé colonial et à l'esclavage. Nous avons terminé ce numéro. Camille Séba, merci. Merci Flavien.